Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Kickers 2. Je suis en compagnie de Wolf et notre objectif est de désamorcer une bombe en moins de 30 secondes dans une maison occupée par les forces ennemies. La particularité de notre façon de jouer à Wolf et moi est que nous contrôlons un seul opérateur chacun et que nous jouons en temps réel. Normalement, dans Dark Kickers, il faut planifier l'assaut avant de lancer la mission, mais nous préférons jouer sans planification. Comme d'hab, cette vidéo est tirée d'un live Twitch et je vous ai gardé les meilleurs moments. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. C'est bon là, c'est bon. Mais non oh, oh, oh, oh le millième qui manquait. Ah oh, ça s'est joué à rien. Oh, putain. Ah, putain. Franchement à zéro j'avais non mais non c'était comme dans les films là. Ah la petite pause là à chaque fois là c'est chiant. Ouais, je suis à la moitié, j'ai passé la moitié, ça va le faire, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ouh. Voilà la smoke Moi bon. yeah. bon, j'ai pas de frag hein, pour balancer dans le coin hein, et pour nettoyer. Donc euh, possiblement ici, <rire> ici. <rire> là tu peux en avoir un. Mets-toi en visu, ouais, sur la, la porte là. La porte. la porte que je vais créer et vas-y toi ça va c'est le dernier <rire> Elle a fait le ménage il y avait une bombe dedans quoi il y avait, il y avait une autre bombe non il y avait autre chose parce que regarde on a perdu il y avait une autre bombe ah, il devait y avoir autre chose ouais putain mais non oh la boulette ah <rire> oh, non je crois que c'était bon là Vas-y tourne tourne, tourne T'as pas une frag à lui balancer dans le coin là attends, attends, attends, je vais check euh... Et Je me demande si ça va pas sortir aussi euh... Ok, mets toi en position Vu lui, je vais lui, il va se prendre une lance patate là Je vais prendre ta position Wolf Oula Mouaah... Franchement bon, si je pense que est un jeu flash. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ça a pété Il y a un temps tu crois sur celle-là aussi Il y en a plus de timer. Ou, ou oui. il y en a deux il y en a un timer et on le sait pas. La... la il a bien l'idée, il va lancer... Quel euh... ah, beau lancer. J'ouvre. Attends. Putain, je peux pas sortir là. La... Je flash. Mais passe, putain, c'est parce que j'ai mis pause en fait. Il veut plus avancer, pareil. Oh, c'est trop tard. Deux petites secondes. Ah là là là là là là. Vas-y, trace, ouvre ta grenade et commence à tracer. Je suis derrière. Putain. Ils m'ont découpé direct. Fais gaffe, oh, oh, Wolf. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, qui ah, est Passe. Passe. Non, c'est bon, Wolf. Tiens, tiens, tiens. Ouais, mais c'est nul, t'es pas passé toi. Ouais, je sais, mais cou... dès que j'ai ouvert la porte, ils m'ont découpé direct. Il faut que tu l'ouvres sur le côté, pas que tu te mettes en face. Tu restes bien sur le bord et tu l'ouvres à la main sans mettre un coup. Faut que tu tues tout le monde maintenant Il y a une troisième bombe. Lui, <rire> il est mort, je crois qu'il y a un mec qui était dedans et il est mort. Comment s'en prendre une Fais gaffe à pas acheter une frappe qui pète le mur. <rire> ah, y'a y a un mec. gars, hein. gaffe, hein, il est sur toi. Hein. Il, oh, il est monté. Ah non, il est dans ah, Le ouais. dernier. Et eh bah, ben, pas évident. Mmh. Alors, pas du tout. Tu peux leur tenter... On a le truc, hein Qu'on soit tous les deux. Bah tu veux, hein Bah non En fait le truc, c'est le temps que j'ouvre la porte. Ils étaient à l'intérieur, ils m'ont découpé. En de chargeur, je crois. Allez! C'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, tu peux te préparer à nettoyer si encore des grenades ou. Et il y avait encore pause mon truc. Il y a plus de chances qu'il soit là ou là. Ah, mais t'as flashé là-haut Faut mmh. que je mette une grenade là-haut à chaque fois l'efficacité du mp5 dans une maison yes on a enfin réussi après combien près d'une heure d'essai une heure un an euh, une heure et demie ah oui oui c'est vrai qu'on a commencé avant minuit merci merci les amis Ouf.